Bonjour les amis, devenir trader en 2020 durant le confinement peut-être que c'est ce qui va vous arriver car je sais que le confinement c'est agréable pour personne. Mais euh, regardez plutôt le côté positif si vous êtes obligé de rester chez vous, euh, connecté à votre ordinateur et bien c'est certainement l'occasion si vous vous intéressez à la bourse, au trading d'en profiter pour vous former. Et je peux vous dire que je suis certain qu'il y a beaucoup de traders qui vont faire énormément de progrès pendant cette période. Période qui peut être très longue, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, tout va dépendre de l'évolution euh, de, de la maladie, euh, du nombre de cas, du nombre de personnes infectées puisque ça touche le monde entier. En tout cas ce qui n'est pas touché, ce qui n'est pas impacté c'est la bourse. La bourse elle continue à fonctionner de manière quotidienne. Si vous regardez le graphique derrière moi vous voyez on voit très bien la chute ici due au Covid. Vous voyez comme ça, ça a chuté fortement et bien sûr les traders eux en ont profité donc vous aussi vous auriez pu en profiter si vous aviez déjà les connaissances que vous pouvez acquérir aujourd'hui. Et ensuite vous voyez qu'on peut trader dans les deux sens. Vous voyez comme il y a eu une remontée donc les banques centrales qui ont réinjecté de l'argent et chaque fois vous voyez qu'il y, qu y, qu y a une descente, vous voyez ici le marché qui redescend et puis ça remonte. Là. Donc arriver à maîtriser ce genre de choses c'est vraiment spectaculaire et ça vous permettra si, si vous le souhaitez de devenir un, un très bon trader si vous suivez des formations maintenant durant cette période. Profitez-en, je pense que c'est une occasion qui ne se représentera pas. Euh, plutôt que de passer votre temps à regarder des films si vous n'avez pas la possibilité de, de travailler ou si vous travaillez moins et que bien sûr j'imagine vous êtes toujours intéressé de, de gagner de l'argent, surtout que certaines personnes ont moins de revenus durant cette période et eh bien je pense que euh, c'est l'occasion donc de vous mettre au trading, d'apprendre euh, cette activité qui est passionnante une fois qu'on qu s'y met et qu'on prend goût à cela. Moi ça fait plus de 10 ans que, que, que j'ai touché à, à, ce, à ce virus du trading <rire> on peut dire, sans mauvais jeu de mots et euh, je ne, ne pourrais plus m'en passer aujourd'hui. C'est tous les jours que je traite et je peux vous dire que c'est une activité très agréable lorsqu'on maîtrise bien ce genre de choses. Donc la principale chose ce n'est pas de vous lancer euh, avec un compte réel, ouvrir euh, euh, une plateforme de trading et mettre de l'argent dedans. Non ça, ce n'est certainement pas ce qu'il faut faire. Vous devez commencer par suivre des formations. Euh, vous avez certaines informations gratuites bien sûr euh, sur internet, vous en trouverez également dans ma formation gratuite. Et puis vous avez des, des formations euh, payantes euh, qui vont plus loin, qui sont euh, à même de vous amener à un niveau de trading qui vous permettra de gagner dans un premier temps un revenu complémentaire. Vous pouvez commencer avec un tout petit capital 1500-2000 euros et vous pouvez trader sur les marchés où se trouvent les professionnels qui eux gagnent des millions par an pour certains. Donc je peux vous dire que c'est une activité qui n'a pas de limite au niveau des revenus que vous pouvez obtenir. Mais il faut y aller petit à petit, il ne faut pas brûler les étapes. Vous pouvez commencer à trader, vous avez derrière moi le marché du DAX, eh Bien, vous pouvez très bien trader à 10 centimes le point, c'est-à-dire qu'un mouvement de 1 point, euh, vous gagnerez 10 centimes, c'est peu. Mais euh, il vaut mieux commencer avec prudence parce que si vous pouvez gagner 10 centimes, vous pouvez en perdre aussi. Et 10 points ça fait 1 euro, 100 points ça fait 10 euros. Donc euh, commencez petitement. Mais ce qui compte c'est d'apprendre à gagner sur les marchés, apprendre les techniques qui vous permettront peut-être de devenir un jour un très bon trader et d'en faire un revenu qui peut-être deviendra un jour votre revenu principal. Et je peux vous dire que ça compte dans une vie d'avoir des revenus, des revenus complémentaires. En tout cas je peux vous dire que les traders en cette période donc de confinement euh, n'ont aucun problème puisque qu'est-ce qu'il faut Il faut une connexion internet, il faut un ordinateur, il ne faut pas un ordinateur euh, extrêmement puissant. Vous avez certainement l'ordinateur qui convient pour cela et les plateformes de trading comme celle que j'ai derrière moi elles sont gratuites. Donc la seule chose que vous aurez à faire c'est suivre une formation comme celle que je donne. Donc vous avez un lien ici en haut euh, de la vidéo et sous la vidéo Donc vous avez des liens à la fois pour euh, ma formation gratuite et mes formations payantes. Et vous pourrez ainsi apprendre en quelques semaines, quelques mois, donc à devenir un trader euh, gagnant, à faire un, un petit complément de revenu Et puis petit à petit, si vous voyez que les résultats sont bons, ben vous pourrez augmenter votre, euh, votre capital. Et euh, en tout cas, vous pourrez euh, réellement gagner de l'argent sur les marchés. En suivant une formation qui vous amènera à ça. Donc première chose c'est investissez un petit peu d'argent dans une formation et après vous verrez qu'avec des bonnes bases et eh bien vous pourrez gagner tous les jours un petit peu d'argent. Il ne faut pas y consacrer toute la journée forcément, il y a des traders professionnels qui font ça du matin au soir et qui gagnent 10 000 ou 20 000 euros par jour pour certains. Mais euh, si vous commencez à gagner 50-100 euros par jour eh bien faites le calcul à la fin du mois, ça peut être un petit, un petit complément déjà très sympathique et qui vous aidera certainement en cette période. Donc première chose, euh, suivez une formation euh, et ensuite euh, n'y allez pas trop vite, ne mettez pas trop d'argent au départ mais euh, profitez de ça pour, pour vous former, profitez de, de ces moments un petit peu difficiles. Pour vous passionner pour, pour cette activité et après une fois que vous gagnerez de l'argent même si vous n'avez pas un gros capital à consacrer à ça et eh bien si vous montrez à vos amis, votre famille que vous gagnez de l'argent je peux vous dire que vous n'aurez aucun problème pour, avoir, pour trouver des capitaux. Et après lorsque vous arriverez à un bon niveau et eh bien vous serez certainement sollicité par des personnes qui ont des plus gros capitaux puisque à l'heure actuelle, il y a énormément de liquidités d'argent mais euh, qu'est-ce qui rapporte Si on laisse son argent sur, euh, sur un compte d'épargne et eh bien on perd de l'argent plutôt qu'en gagner. Donc je peux vous dire que les bons traders ils sont sollicités en ce moment et euh, si vous voulez devenir un bon trader et eh bien profitez de, de ces moments pour vous former petit à petit. N'essayez pas d'aller trop vite, peut-être que dans 6 mois, 1 an vous deviendrez un trader performant. Mais petit à petit chaque mois vous progresserez si vous, si vous y allez en suivant les règles comme celles que je vous donne dans, dans ma formation. Donc si vous êtes intéressé eh bien commencez, apprenez les bases du trading peut-être avec ma formation payante, ma formation gratuite et puis passez à ma formation payante et vous verrez comment vous pourrez progresser et gagner petit à petit sans, sans faire des, sans prendre de gros risques et sans faire de, de gros efforts financiers. Vous verrez qu'on peut y aller très doucement sans prendre de risques. Voilà j'espère que le confinement n'est pas trop difficile pour vous et peut-être qu'avec cette vidéo eh bien vous découvrirez une activité qui, qui va vous plaire, qui va vous passionner comme ce fut le cas pour moi et qu'après eh ça deviendra une activité vraiment rémunératrice. Voilà si vous avez aimé cette vidéo ce serait gentil de mettre un pouce bleu, partagez-la, euh, n'hésitez pas à la commenter et si vous voulez avoir d'autres vidéos euh, comme celle-ci et d'autres vidéos qui vous expliquent euh, comment, comment gagner de l'argent en trading, quelles sont les bonnes pratiques du trading et eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche comme ça vous recevrez un avis lorsque je publie une nouvelle vidéo. Voilà portez-vous bien surtout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.